amis, nous sommes à Nice Fiction, Nice Fiction Reboot, Nice Fiction 2.0, et nous sommes sur la, la quasi-dernière table ronde de ce festival avec euh, une thématique qui nous tient particulièrement à cœur, euh, les artistes sont-ils joueurs ou joueuses Et comment on va mettre en rapport l'art, la création, la créativité et euh, le jeu, l'amour du jeu, l'amour du risque Et le hasard que je vais symboliser ce soir par ce petit dé rouge D6 qui va nous accompagner et qui va le rythme qui va accompagner le rythme de mes questions. Alors pour discuter des rapports entre l'art et le jeu, nous avons trois personnes absolument incontournables en la matière. Alors je vais commencer tout d'abord par l'Alex, Andrea, Bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous. Tu as déjà et tu es déjà intervenu à Nice Fiction, même dans cette édition. Hein, il me tu as déjà eu plusieurs interventions, alors tu es créatrice, tu es peintre, tu es auteur, tu as créé un site qui s'appelle Feuilles de Velours, tu crées beaucoup de choses et notamment tu vas nous parler du jeu que tu as créé qui s'appelle Prosperia et je suis ravi d'entendre le, le lien que tu vas nous donner entre le plaisir du jeu et le, et le plaisir de la création. Voilà, il est là, super. Euh, je profiterai d'ailleurs pour dire que j'y joue régulièrement, hein, sache-le. Ensuite, nous avons Paul Paul Blanchot, qui est un wargamer, qui est un web designer aussi, qui est un créateur de jeux, qui est un auteur, évidemment, également, et qui va aussi nous, nous parler du rapport qu'il a entre l'écriture et le jeu, et peut-être avec quelques surprises. Alors, on dit que ceux qui font du jeu de rôle sont des rôlistes, ceux qui font du jeu de plateau sont des platistes, et ceux qui aiment le wargame, pour moi, ce sont des militaristes. Tu, tu es d'accord, Paul Allez, on, on prend ça. <rire> c'est ironique, évidemment, et puis venant de quelqu'un dont le grand-père était, était général, c'est à prendre, évidemment, au second degré. Et puis, nous avons Olivier Sanfilippo, mon Olivier, voilà notre, notre ami fidèle, salut Olivier, créateur de jeux, artiste, qui a l'une de, des plus belles expositions virtuelles de, de, de cette édition de nice, de nice Fiction, créateur de L'Empire des cerisiers. Un jeu qui, pour tout un tas de raisons, a marqué l'histoire d'ores et déjà du jeu de rôle en France. Et j'écoutais, et j'écoutais avec grand plaisir la rencontre avec toi tout à l'heure où tu expliquais toutes les étapes de la création du, du jeu. Donc toi aussi, tu vas, tu vas nous dire, j'imagine, les, les rapports qu'il y a entre la créativité et le jeu. Alors j'ai préparé des questions et donc je vais lancer le dé au hasard. Il est là, voyez. Vous allez l'entendre rouler. 5. Alors, question 5. Attention, je préparais des questions. Alors, question 5 à tous les trois. Est-il possible, est-il possible de jouer, c'est-à-dire est-il possible de s'amuser, évidemment, en créant? Est-ce que lorsque vous créez vos univers, est-ce que vous le faites en vous amusant ou est-ce qu'il y a une sorte de sérieux mortel qui s'installe dans la gravité même de l'acte de création? Alors, peut-on s'amuser, peut-on jouer en créant? qui veut répondre dans son domaine hein, en premier. Allez, l'Alex, je t'écoute. Alors évidemment que je m'amuse. Si moi je ne m'amuse pas quand je crée, que ce soit euh, en peinture, en dessin, euh, en écriture ou en jeu, euh, je me dis que les gens n'y prendront pas de plaisir derrière. Donc, euh, et puis c'est mon moteur en plus interne. Euh, ma créativité, elle se nourrit énormément de ma joie. Donc euh, si je ne prends pas de plaisir, si je n'ai pas de joie à faire ce que je fais, en général, le résultat, il ne va pas être génial. <rire> D'accord. Donc, moi, donc le... une évidence. Toi, c'est une évidence. OK. Paul euh, alors, Moi, je vais peut-être un peu vous décevoir. Je suis un rêveur. Et j'ai toujours été très rêveur. Et en fait, le... quand je crée, je disparais. fait. Okay. Euh, je sais pas, là par exemple je suis en train de dessiner un, un jeu qui se passe dans, dans une ville donc je commence à faire mes de ciel à voir euh, comment il va y avoir des, des décors, des, des éléments par où le personnage va passer et, et je suis parti je suis de, dedans euh, je disparais en fait voilà, je, je voyage dans d'autres univers alors euh, oui c'est un, un jeu aussi, c'est une façon de, de jouer euh, c'est peut-être un petit peu sérieux aussi, parce que les, les heures passent très tu sais. vite euh, mais euh, c'est quelque chose que j'ai toujours fait et qui est, qui est, qui est passionnant, donc euh, je, je m'arrêterai pas. D'accord, donc pas euh, c'est pas un amusement, c'est « tu disparais ». Alors, on peut s'amuser et disparaître aussi. Hein. Mmh. D'ailleurs, je crois que ça s'appelle, attends, c'est un jeu qui n'est pas très connu. <rire> je crois que c'est « Jouer à cache-cache ». Je crois que c'est ça, mais <rire> je ne suis pas sûr. Et on peut disparaître aussi dans l'exaltation du jeu. Alice au Pays des Merveilles en sait quelque chose et on, peut, on pourrait citer d'autres exemples. Alors, tu parles quand même des jeux sérieux. Paul, je reste, je reste quelques minutes à, avec toi. Oui, euh, oui. Cette notion de serious games que tu connais, hein, je pense. Mmh. Euh, comment tu l'envisages Alors, est-ce que, est que tous les jeux sont, sont sérieux Est-ce que, est -ce que ces serious games sont un, un moyen de lier la, la créativité et l'art euh, de façon plus, peut-être plus étroite Alors, en fait, le, le serious Games, justement, euh, c'est visé à apporter autre chose que, de, que du sérieux. Parce qu'en fait, euh, apprendre quelque chose à quelqu'un, ça a été pendant très longtemps euh, très euh, euh, très, très carré, très, très dogmatique. Et euh, le but du jeu, justement, c'est de faire ça sortir de, de ça. Donc, ajouter une petite histoire, par exemple, j'avais fait un jeu euh, où euh, il y avait un acteur qui, euh, qui de, devait jouer un rôle, et il faut l'aider, parce qu'il ne connaît pas du tout l'univers, c'est pour des malades qui, qui ont une maladie. Et il fallait apprendre à cet acteur, euh, bah, qu'est-ce que c'est que de, de vivre cette maladie. Et le, le fait de s'impliquer dans, dans ce personnage qu'on avait guidé dans le jeu, en fait, et eh bien ça permet normalement au malade c'est ce qu'on vise nous quand on crée le cirusième euh, à la fois à la personne qui joue et au malade de, de s'affranchir de, de son univers donc c'est pareil c'est de, de le prendre par la main et de l'emporter rêver c'est ce que je disais juste avant d'accord, très bien, ok on reviendra peut-être tout à l'heure aussi sur, sur les Serious Games, alors Olivier euh, toi, est-ce que tu t'amuses en créant est-ce que quand tu peins euh, quand tu inventes des jeux, est-ce que c'est est -ce est la jouissance de l'amusement qui te, qui te porte ou, ou au contraire, est-ce que c'est très sérieux, très réfléchi non, c'est alors, il euh, y a du sérieux parce que c'est le travail et que, pour la partie travail en tout cas euh, mais ça c'est plus un sérieux dans, dans la manière de, de faire après moi je m'amuse en fait, de toute manière mon boulot euh, et mon ma créativité euh, sont intrinsèquement liés avec ma passion du jeu en fait. Hein. Moi, je, si je suis resté principalement dans le milieu du jeu de rôle en tant qu'illustrateur, cartographe et maintenant auteur, euh, c'est parce que euh, je veux rester dans ce milieu. C'est pas par euh, c'est par choix vraiment. Donc forcément, quand je crée, euh, c'est euh, je joue, je joue, euh, je me balade comme il disait Paul, euh, ou je suis dans la position d'un joueur, où j'écris en en réfléchissant comme comme comme j'aimerais avoir en tant que joueur, ouais, je m'amuse, je m'amuse clairement. Il faut, je pense. Il faut rester. Je pense qu'il faut garder l'amusement hein. en toute hypothèse lorsqu'on crée. C'est vrai qu'il y a des phases où on est un peu parfois dans le doute, hein, dans, dans l'hésitation, dans le temps qui passe. Mais c'est vrai que l'important, c'est quand même de garder, de garder en tout temps l'amusement. Et, et d'ailleurs, pour revenir sur les serious games, je ne pense pas qu'on puisse apprendre quoi que ce soit si on ne s'amuse pas en le faisant et si on n'a pas la, la, la, la, la, la passion de, de ce que l'on fait. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui sont capables d'apprendre tout et n'importe quoi. Mais malheureusement, je crois que comme vous, je fais partie des gens qui ne peuvent apprendre que ce qu'il est les amusent, ou ce qui les divertit. Ok, allez, question suivante. Je fais rouler le dé. Question numéro 1. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu Question numéro un. Qu que un. Uh, Quelle a été... <rire> numéro un, c'est un, un coup critique. <rire> Quelle a été, dans votre enfance, dans votre enfance, le jeu qui vous a le plus, euh, auquel peut-être vous avez le plus joué, alors c'est peut-être un, un jeu de cartes ennuyeux que vos parents vous obligeaient euh, à emporter en vacances, mais quel est le jeu, je dirais, qui vous a le plus marqué quand vous étiez petit Parce que vous savez que tout commence à l'enfance. Et donc, quel est le jeu, jeu de plateau, peut-être, un jeu de rôle, ça sera difficile, parce que l'apparition des jeux de rôle en France, c'était il n'y a pas quand même, enfin, comme, dans les années 80 en tout cas, mais quel est le jeu qui vous a le plus marqué quand vous étiez petit ou petite L'Alex, ou Olivier, ou Paul, il hein, n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de euh, protocole. Bah en fait, j'allais parler de jeu de rôle, hein. ouais. euh, parce que euh, je me souviendrai toujours, euh, lorsque j'avais une douzaine d'années, de ouais, ma première boîte de Donjons et Dragons, la boîte rouge avec les dés euh, en plastique bleu gris. Euh, ouais, ouais. Euh, <rire> et, bah, et je Tomber là-dedans, alors c'était jeu de société avec, euh, avec mon petit frère, on jouait à pas mal de jeux de société, mais alors le jeu de rôle ça a été une, une révélation pour moi parce que euh, là mon, mon imagination pouvait s'éclater là-dedans. Et à 12 ans je parlais anglais, pas du tout, <rire> mais c'est assez drôle en fait avec le recul de se dire que ben, en fait, j'arrivais quand même à me débrouiller avec les illustrations, avec les tables, et puis finalement... Euh, c'était plus facile une fois qu'il y a eu l'œil noir qui est sorti en français. Oui, l'œil noir, bien sûr. Cette boîte rouge de, de, de Donjons et Dragons, ça c'est un truc marquant. Et moi, ouais, j'avais à peu près une douzaine d'années, je pense. D'accord, la boîte rouge de Donjons et Dragons, moi aussi, c'est un souvenir euh, très, marquant, très marquant. Et l'œil noir aussi, hein, moi je me rappelle, hein, l'Alex, l'œil noir quand il est sorti, j'étais fou. Donc c'est le jeu de rôle, toi, qui t'a vraiment euh, marqué quand, quand tu étais petite. Alors, Paul ou Olivier <rire> <à vous. rire> Allez, euh, Allez bah c'est en fait, un ensemble, J'ai n'ai pas, euh, on va dire, euh, je vais rester monomaniaque dans le jeu de rôle, hein, mais c'est pas, euh, y a, alors j'ai vraiment un exemple, quand j'ai découvert le jeu de rôle pour la première fois, mais j'ai appris en fait euh, réellement trois ans, trois, quatre ans après, que c'était du jeu de rôle que j'avais fait, donc euh, voilà, c'était en colonie de vacances, on a un animateur donc, qui nous a proposé une partie de jeu de rôle, c'était Donjons et Dragons. Ouais. Je ne savais même pas, c'est pareil, j'ai appris 4 ans et demi après comment s'appelait le jeu auquel j'avais joué. D'ailleurs, j'avais une anecdote, c'était les orques, j'avais ouais. décrit les orques avec des grands crocs massifs et tout. Et pour moi, en fait, dans ma tête, pendant 4 ans, c'est resté en fait des orcales. enfin des sortes de rorquals humains en fait. Ouais, avec des têtes, têtes de, des polars, euh, etc., ah, bon. euh, jusqu'à ce que je découvre que c'était des orques en fait. Euh, mmh. et, et en fait, en parallèle à ça, j'ai toujours, je crois, fait du jeu de rôle, euh, que ce soit avec mes Playmobil, avec mes Lego, ouais. euh, m'inventer des univers et jouer dedans des personnages hein, tout seul avec mon petit frère. Euh, euh, et après, quand je suis arrivé dans un village avec euh, avec la liberté que ça, ça avait, c'était nos, nos grands jeux, euh, comme on peut dire. Les, les, les, les, chasses, les chasses aux loups, les, ouais. euh, tous ces cache-cache géants euh, où euh, on jouait, euh, on poussait souvent à interpréter des rôles euh, là-dedans. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que j'ai toujours eu besoin de, de, de m'imaginer euh, des rôles à jouer et autres. Euh, euh, et que, ouais, en fait, c'est les jeux qui m'ont le plus marqué, c'est ces jeux-là où j'interprétais. Euh, Ou euh, t'interprétais. ouais. ouais. ouais. Finalement, le jeu de rôle donc quand même le poids commun à tous les deux. Donc, il n'y a pas de hasard, hein, finalement. Hein. Euh, ce, qui nous marque, ce qui nous marque dans l'enfance continue à nous porter. Alors, Paul, est-ce que quand tu étais petit, tu jouais aux petits soldats Est-ce qu'il y avait des, des petites batailles de petits soldats euh, dans la cour, de, dans, là où tu vivais, là où tu habitais Je ne sais pas. Eh bien, écoute, euh, on faisait ça en fait avec des, des Legos. cest à ah, oui, j'avais oui. le, le, le bateau de, de pirate, qui, tu pouvais mettre un petit Lego dans le canon et en fait tu tiens en arrière, tu pouvais la lancer ton, ton boulet de canon. Et euh, un ou deux ans après que j'ai eu le mien, mon, mon frère a eu le sien. Et donc euh, voilà, on avait chacun son bateau, on, on se mitraillait de, de coups de canon et on inventait les, les petites histoires, c'est-à-dire ch chacun avait soit un fusil, soit un pistolet. Et puis on disait, voilà, un, un tel, euh, est-ce qu'il avait réussi à toucher un autre Oui, on était déjà partis dans, dans les jeux de fil de figurines, tout ça, mais c'est plein des, des bons souvenirs parce qu'il n'y avait, avait pas de règles, il n'y avait pas de choses comme ça. et C'est juste pareil, l'imaginaire qui prenait toute la place de, sur, un, sur un bout de lino par, par terre, ça, ça devenait les, les mers et les, les bateaux, euh, quoi, pratiquement Pirates des Caraïbes, euh, 20 ans avant. D'accord. Et, et c'était où exactement Comment vous vous installiez <rire> euh... ben, C'était vraiment ça. C'était un, un bout de lino où on avait nos... Euh, Comment dire, on avait chacun notre bateau. Ouais. Euh, quand quand tu avais ton bateau, tu avais aussi euh, un, petit, un petit canoë qui, qui était derrière. Tu, tu pouvais acheter l'île des... Comment dire des gentils, c'est un peu des, des militaires, des, des trucs comme ça. Ils avaient ouais. un petit tour et un truc comme ça. Donc, euh, honnêtement, euh, même dans, dans ces années-là, parce que c'est il y a presque 30 ans, les, les Lego c'est déjà des, des choses qui nous est partagées dans des univers. Maintenant, euh, bon, voilà, je suis passé à l'étoile noire en Lego, ce genre de choses. Hein, mais... Euh, c'était déjà bien à l'époque. Bon, vous êtes resté fidèle au jeu de votre enfance d'une certaine façon. Alors maintenant, la, la question qui vient, je ne vais pas la laisser au hasard parce que je ne veux pas risquer qu'on n'ait pas le temps de l'explorer. De vous êtes tous les trois des créateurs, vous êtes tous les trois des créateurs et des créatrices de jeux également. Et donc maintenant que je vous ai fait revenir un petit peu vers votre enfance, j'ai envie de vous demander comment, comment vous avez basculé vers la création de jeux, c'est-à-dire qu -ce euh, quel a été l'élément déclencheur et j'aimerais bien que vous nous donniez, à, que vous nous donniez cette, cette petite confession, cette petite confidence, entre guillemets. c'est comment vous êtes arrivé à vous dire maintenant j'ai envie de créer mon propre jeu, euh, j'ai envie de, de donner naissance à un jeu, euh, alors qu'au départ on est plutôt dans le mimétisme, moi par exemple en tant qu'auteur j'ai commencer à écrire à la manière d'eux et puis après on a envie d'écrire à sa propre manière. Qu'est-ce qui vous a Quel a été l'élément déclencheur et, et comment vous avez basculé du côté du joueur vers le côté du créateur ou de la créatrice de jeu Alors qui veut, qui veut commencer alors, Je sais qu'Olivier, tu en as déjà parlé mm -hmm. sur l'Empire des cerisiers évidemment, mais tu peux peut-être nous donner quelque chose que tu n'as pas dit dans ta, dans ta rencontre sur euh, ça, alors, ah, cette création bah, que j'ai pas dit en fait. Moi, c'est vraiment de ça. En fait, ça a été moi, c'est le coup du hasard. En fait, euh, je veux dire le créateur en tant que, en tout cas, publié et, et un produit fini et autres. Par contre, créer des bouts d'univers, des bouts de système, euh, la création de jeux, jeux de rôle notamment, euh, je l'ai toujours fait en fait. j'ai plein plein de de, de fichiers entamés, qui enfin des jamais finis sur mon disque dur d'univers, de, de système. J'ai des notes et des notes de, de.. qui traînent des piles dans des fonds de carton, qui ont pris la poussière de bouts d'univers et de, de bouts de jeu, en fait. Euh, et je crois que j'ai jamais eu le.. J'ai jamais eu le. Comment dire j'avais un peu peur de, pas forcément la confiance, de sauter le pas en mm -hmm. fait et de se dire je vais faire mon jeu. Alors, j'avais euh, faire une aide de jeu, on avait fait avec Aldo notamment, euh, Sunda Mizumura, Aldo pas pas de Koda. dans ouais. l'univers, dans, dans le jeu de quelqu'un d'autre en fait. Euh, j'avais envie forcément de développer mon univers, euh, mais je m'étais pas dit euh, j'allais en faire un jeu, vraiment en fait. Et, et du coup, c'est l'aspect créé, enfin comment dire j'ai sauté le pas malgré moi, et en fait, et heureusement, et ça a été chouette. Quoi. Voilà. Ok, et en fait, une fois que ce pas a été sauté, tu t'es laissé entraîner dans, dans tout, toutes, les, toutes les implications qu'il y avait dans la création de ce jeu. C'est ce que tu disais dans ta, dans ta ouais. rencontre. Et puis, tu n'as ouais, pas créé mais... tout seul, finalement. Tu as été bien entouré aussi. C'est un travail ouais, d'équipe, finalement. Il enfin, y a une poignée d'auteurs qui arrivent à créer tout de A à Z. Euh, ouais. Je ne me considère pas comme un game designer, en fait. Voilà. Ouais, euh, ouais, okay. j'ai des choses à dire euh, j'ai des choses à jouer j'ai des choses à faire, à, à faire jouer mais euh, comment dire, je ne ouais, je me considère pas comme un game designer comme je ne me considère pas non plus comme un écrivain hein, euh, euh, j'ai voilà, créé un univers et, et je le partage en fait c'est un bout de moi hein, vraiment hein, euh, et ce n'est pas étonnant aussi que ça soit passé d'abord par le biais graphique en fait, avant de euh, euh, qui m'a permis de sauter le pas pour le biais euh, écrit, en fait. Pour le, oui, c'est ça, d'abord ab, les, les images, la création picturale, et puis ensuite, tu es, es arrivé, comme tu le disais, dans ta rencontre aux règles, etc. Paul, euh, en tant que game designer, alors, -ce que, qu -ce que, comment ça s'est passé Comment la bascule s'est faite et, ben Moi, c'est le problème, en fait, quand j'étais au collège, euh, au, au CDI, ils avaient des, des livres euh, pas sortables, qu'ils n'auraient pas dû nous mettre entre les mains. Genre euh, des livres dont vous êtes le héros, par exemple. Ah ouais alors. Le livre dont Vous êtes le héros », donc j'ai lu tout ce qu'il y avait au, au, au CDI et en fait, euh, mes parents, ils ne connaissaient pas et donc ils ne me laissaient pas en, en acheter. Donc je disais d'autres choses, à un côté, c'est pas le problème. Mais euh, j'ai commencé voilà, à prendre mes feuilles de papier à écrire mon propre livre « Vous êtes le héros ». En, en gros, dans, dans un livre, t'as à peu près 400 chapitres. Et là, euh, bon, en 5-6 ans, j'étais à peu près à, à 2000 chapitres. Donc j'avais, euh, voilà, c'est pendant, pendant l'adolescence. Et puis après, à, à la fin de mon collège, j'ai découvert st King Donc j'ai commencé à écrire des, des nouvelles, ce, ce genre de choses. Puis en parallèle à tout ça, il y avait la Master System qui était sorti puis d'autres consoles de, de Sega, la Saturne, la Dreamcast ensuite. Et euh, donc j'ai plus été écrivain, je, jusque vers, euh, euh, je sais pas, 25-30 ans. Et après, en fait, j'ai eu l'opportunité, puisque... On est tombé dans la crise de 2008 là qui se passait, ne euh, permettait pas de trouver du travail, de refaire des études. Et là, donc j'ai fait le master euh, image à, à Cannes. C'est un master de l'Université de Nice euh, qui prépare euh, au management euh, dans les jeux vidéo et qui permet également aux étudiants, parce qu'on a des, des projets euh, spécifiques, tout ça où chaque étudiant fait une petite partie de, de, de, de chaque projet. Donc, il y en a qui, qui programment, il y en a qui font du son, il y en a qui dessinent. Et moi, j'ai pu faire, ça m'a permis de faire du, du game design. Même okay. si j'avais continué à faire des jeux de mon côté sans demander à personne. Ok, voilà. ok, donc euh, très bien. Merci pour, euh, pour ces confessions. Alors, on est dans les confessions l'Alex. Alors, comment tu es devenue créatrice de jeux mm -hmm. Toi, qui avais déjà tant de cordes à ton arc, comment tu, comment tu as basculé euh... On parle de Prosperia, évidemment. <rire> euh, alors, en fait, il y a eu deux processus complètement différents. Celui qui sort chez un éditeur en octobre, l'école de Nicolas Flamel, en fait je l'ai écrit il y a 14 ans, lors d'une ah panne oui. d'électricité. Ah, vive dis je n'ai pas d'électricité, pas maintenant, l pas maintenant. Plus d'ordinateur, donc je ne pouvais plus faire mes colos, euh, que, parce qu'à l'époque j'étais illustratrice à plein temps pour l'édition. Euh, donc plus d'ordinateur, plus, plus possible de bosser. Et donc elle a bougé dans le salon avec mon mari, euh, je lui ai dit écoute, euh, bah, j'ai envie de créer un jeu de société en fait on voulait à un moment jouer un jeu de société à la bougie puis je lui ai dit et si, pourquoi ne pas plutôt en créer un et donc on est parti comme ça en mode euh, on va inventer un jeu et puis moi je me suis prise beaucoup plus au sérieux que lui puisque derrière bah, euh, je l'ai continué, je l'ai travaillé j'en ai fait un proto, je l'ai présenté à les concours euh, j'ai fait un financement participatif pour trouver une illustratrice parce que les cordonniers sont les plus mal chaussés en tout cas à l'époque <rire> et j'arrivais pas à l'illustrer moi-même Bref, euh, sacrée aventure pour arriver 14 ans après avoir trouvé un éditeur. Euh, et le deuxième, Prosperia, le jeu de cartes euh, que j'ai là, euh, là c'est vraiment partie d'un besoin. Entre hein, le que, nous. Euh, mon métier à côté du côté artiste et créatrice. Voilà, donc Prosperia, en fait, en côté verso, ça ressemble à ça. Là pour le coup, c'est moi qui l'ai intégralement illustré et écrit évidemment. Euh, en fait, j'avais besoin de cet outil en tant que dynamisatrice puisque j'accompagne les gens à l'épanouissement. Et je voulais un jeu qui ne soit, qui soit un, peu, euh, un peu ludique, un peu sympa, avec des cartes à tirer. Et euh, la seule chose qui existait dans le commerce, c'est des choses qui sont spirituelles ou ésotériques. Et moi, j'interviens en entreprise et c'était juste pas possible. Donc, je me suis dit, puisque ça n'existe pas et que j'ai toutes les compétences, j'écris, j'illustre, je suis aussi maquettiste. <rire> euh, donc, allons-y, je vais créer euh, l'outil qui me manque, en fait. Et c'est comme ça qu'est né Prosperia. Donc, Prosperia, il était né euh, l'année dernière, hein, c'est ça, il, il venait d'être terminé l'année dernière. Et, et donc, alors, est-ce que, est que tu peux nous faire ça. jouer à Prosperia on peut, on peut faire une partie, rapidement On peut tirer une carte, chacun de nous, non À travers le ouais, réseau, ça, là, <rire> hein, On va faire ça, vas-y. Alors, tu nous enfin, présentes les désormais. cartes. Voilà. Alors, tiens, Olivier, vas-y, choisis une carte. Hop. Voilà, vas-y. Euh, stop. On avoir un petit là décalage avec la OK. Ouais. Alors, tu tombes sur… Je ne sais pas si ça va se voir. Non, Alors, un petit peu sur plus la plus gauche. Petit, voilà, un ouais, petit, voilà. petit. Ah. ah oui. Oh là là là ah, Attention, attention Olivier. Hein. Présent, passé. Alors... Profitez du moment présent. Profitez du oh. moment <rire> présent. Posez-vous et vivez <rire> pleinement l'instant présent. présent. Libérez-vous du décalage. Va Vas-y, lis-le. Posez. Posez-vous et vivez pleinement l'instant présent. Libérez-vous du décalage temporel où votre regard ne porte que sur le passé ou le futur. Demain se construit aujourd'hui. Tadam <rire> Donc tu as compris, si tu peux être un peu plus concentré sur cette table ronde, Olivier, j'apprécierais assez. Pardon. Merci. Je <rire> promis, euh, allez. <rire> Ça y est, je, sais, je, suis, je suis opérationnel, c'est bon. <rire> voilà. Arrête de penser. Merci Tiens, d'ailleurs... Allez, on recommence pour Paul. Vas-y. Paul, tu diras stop. Vas-y, stop. Stop, c'est bon. Ah. Donc. Beaucoup de suspense dans ton jeu. J'attends que ça. Voilà, l'espace, ouais. c'est moi. <rire> c'est ma connexion qui crée le suspense. <rire> -ce pas, Alors, qu'est-ce qu'elle dit, euh, cette carte Sentir je sais pas si tu coup, tu vois le texte. Digne. Je, je vois que je rame Soyez bienveillant avec. De ma connexion. Ouais. Soyez oui, bienveillant avec vous-même, avec un regard toujours encourageant. Sentez-vous à la hauteur. Voilà. Est-ce que tu te sens à la hauteur de tes futurs projets de game design, hein, Paul euh, J'ai du mal. Ils sont compliqués, mais on, <rire> ouais, ça, on, on va se donner les moyens. Voilà. C'est la carte pour moi, ça. Ça, euh, ça vous encourage vois, à continuer. Hey. Donc alors, Paul, tu vas continuer à faire du game design et tu dois te sentir à la hauteur des, des défis. Le présent pour Olivier, qu'est-ce que c'est Alors du coup, le présent par rapport à l'Empire des cerisiers, justement, puisque euh, ah, là, je te conseille de te Attends, ce sera après. Moi, je suis modérateur après, après, après. Alors Olivier, non après, après, après. Olivier, parle. Oh, ouais, qu'est-ce que c'est l'Empire rapport... des cerisiers voilà, c'est ça. C'est quoi le moment euh, Là, c'est l'attente fébrile et de, euh, de l'impression. <rire> donc, non, je continue à bosser dessus. D'accord. Euh, donc, là, c'est de l'écriture à l'heure actuelle avec du dessin toujours en parallèle pour les suppléments futurs. Euh, mais vu que ben, là, maintenant, il va falloir. Euh, c'est en cours de fabrication, déjà pour le livre de base, l'écran. Euh, donc, c'est l'attente fébrile. Là, c'est un peu le. Comment dire, c'est on attend le bébé, euh, la dernière ah, bah, toute dernière bon. ligne droite euh, et <rire> c'est l'accouchement, c'est ça en fait. Ouais, voilà, <rire> c'est ça, c'est ça. Oui, parce qu'il y a eu les PDF, il y a même y a déjà une communauté des gens qui jouent et tout. Oui, mais jouent. Ouais. Le, le bébé là, enfin, c'est un peu l'échographie là pour l'instant. Voilà, c'est <rire> maintenant on veut voir le, on veut l'avoir en vrai, le tenir dans les bras, euh, voilà. D'accord, d'accord. Bon, je, te, je te parlerai pas donc d'un futur plus lointain puisque la carte t'a encouragé à, à te focaliser sur le présent. <rire> Allez, moi je veux bien tirer une carte aussi alors pour finir. Vas-y euh, l'Alex. Montre, montre les cartes. Ah. Allez. Alors. alors, je te dirai stop. Hein. Ouais, ouais. Ça ce festival, hein. C'est bien. Hein. Oh pardon, euh, stop. <rire> <rire> J'ai fait le malin, je vais le payer, je sens. <rire> aïe, aïe, aïe, aïe. Ah, tu vas voir. Yoga, voilà. Yoga. Yoga. <rire> T'es trop agité, Hugo. Ouais, Calme-toi, s'il te plaît. <rire> Être au lieu de faire. La valeur d'une personne ne repose pas uniquement sur ses actes. Soyez conscient que votre grande capacité d'action et de réalisation n'est pas tout. Très bonne leçon. Oui, voilà, il faut couper Hugo. Oui, très très bonne Ça leçon. Et je suis, je suis un mauvais Jedi en la matière, un mauvais padawan, puisque je passe ma vie à essayer de faire 10 000 choses à la fois au lieu ouais. peut-être de me contenter d'être moi-même. Donc, merci. Euh, ouais, les les trois cartes sont super ouais. bien. Super ouais, bien très, très bien. Et, et très, très bien vues. Alors, c'est un jeu qui est très efficace et qui est bienfaisant, évidemment. Est-ce que, est que tu l'as fait justement parce que tu considérais que les jeux, l'Alex, n'étaient pas assez peut-être bienfaisants ou en tout cas n'aidaient ne, ne, pas assez les gens à, à avancer dans leur, dans, leur prop, dans leur parcours de vie, dans leur, dans leur vie professionnelle ou autre En fait, je me suis basée sur ce que je rencontre la plupart du temps quand j'accompagne les gens. Et, euh, et c'était plus facile de faire passer des messages que j'observe bah, souvent, des échanges qu'on a souvent, sous cette forme ludique, en fait. Ça marchait beaucoup mieux. Euh, surtout quand, en plus, ça ramenait les gens à leur responsabilité puisque c'est eux qui choisissent la carte. Et donc, c'est finalement eux qui s'apportent un message plutôt que ça soit moi qui soit en mode « je vous conseille ceci » ou, ou « je vous conseille de penser à cela » et la dimension ludique elle est super importante puisque c'est un jeu qui se joue aussi à plusieurs et ça crée en fait des discussions entre les gens notamment en équipe, en entreprise qui sont extrêmement intéressantes c'est du serious game c'est ce hein. tout à fait du serious game oui c'est aussi ouais, euh, c'est aussi un peu du développement euh, du développement personnel euh, que, que tu connais très bien par ailleurs euh, l'Alex aussi oui oui, puisque c'est mon métier <rire> aussi, en plus. <rire> c'est important de le, de le de le préciser également. Ok, bon ça va, vous, vous sentez bien, on continue, on joue. Ah oh ben ouais, carrément. Hein. Allez, alors je, attends, je regarde si j'ai des questions. <rire> Parce qu Il y a, y, a, y a Mégène qui nous suit. Pouvez-vous arrêter cette table ronde Elle n'a aucun intérêt. Je suis en colère. et je... Non, pardon, ce n'était pas du tout ça. Non, non. Euh, on n'a on a pas de questions. On n'a pas de questions. Mais Jeanne, qu'est-ce que tu fais Pourquoi il n'y a pas de questions Bon, allez. Alors, je relance les dés. Question numéro 6. Alors, question numéro 6. Ah Alors, quelle est la part de hasard dans votre créativité Quelle est la part de hasard dans votre créativité puisqu'on sait que dans chaque jeu il y a une part de hasard comme on vient de le voir aussi dans Prosperia, parfois le hasard fait bien les choses, est-ce que vous contrôlez tout Est-ce que vous êtes en contrôle de vos projets Le hasard fait Ou -ce que, bien les choses Est-ce que le hasard fait bien les choses Alors qu'est-ce que vous avez à, à nous dire sur ça Le hasard, la part du hasard, la part des, ouais. du dé Il y en a pas mal hein Il y en a pas mal de hasard. Oui, donc euh, que ce soit dans le processus créatif, c'est-à-dire mmh. que des fois, en fait, je n'ai pas prévu où c'est que j'allais aller. Euh, ça ça s'est passé dans l'Empire des cerisiers, c'est-à-dire que j'ai écrit, il y a des choses qui m'ont plu, je les ai mis dedans, euh, mmh. sans savoir exactement de suite, euh, au moment où en tout cas je voulais les mettre. C'est l'envie en fait, qui a, qui, a fait le... qui, a, qui a fait le job là. Euh, mmh. et... et ensuite, euh, c'est un peu par hasard que finalement… Euh, dans le processus de développement. Alors, je ne parle pas euh, à la fin, euh, mais au début, tout ça. J'ai inséré des tas de choses en me disant, mais comment je vais pouvoir faire pour les, pour les ramener tous ensemble euh, Ça me semblait <rire> cohérent de les mettre, mais sans avoir forcément la réponse A. Et là, c'était un peu du hasard. Et bon, après, finalement, euh, ça a été travaillé. J'ai évacué ce qu'on ne pouvait pas garder éventuellement euh, ou autre. Mais souvent, dans la par... enfin, moi, dans mon, je me laisse justement euh, ce... Ce, cette, cette part pas forcément contrôlée euh, et de, laisser, de se laisser aller là où ça peut aller en fait. Donc, même dans le dessin en fait. Il y a des erreurs, des erreurs qui arrivent par hasard et, des fois, je, et souvent je m'en sers en fait. Euh, je m'en sers pour rebondir dessus, pour un élément. Même dans. Donc voilà, une petite anecdote, c'était mon fils qui avait renversé euh, tout petit, il voulait m'aider en fait euh, sur une de mes cartes. Euh, en tradi, et en fait, il est venu, mais il était vraiment tout petit. Il a pris un feutre et puis il est venu colorier, colorier ma carte quand j'étais pas là. Et tout fier, il est venu me voir en <rire> me disant euh, Papa, oh, regarde, je t'aide à travailler et tout, quoi. <rire> et et c'était tellement chou que finalement, j'ai fait Faut pas le faire, ça. Mais et en fait, j'ai gardé la tâche, le dessin, et je l'ai incorporé à la carte. En fait, Génial, ça, voilà. ça, ça c'est une super, super anecdote. Excellent et très, très très très émouvant parce qu'effectivement c'est ces petits moments comme ça où, où les choses t'échappent en fait quand on crée on, on croit qu'on doit contrôler puis c'est quand ça nous échappe que finalement euh, on est peut-être le plus dans, dans la création. Paul tu as, tu as ce genre d'expérience aussi le, le hasard a-t-il bien fait les choses dans, dans, dans ton parcours dans, dans ton oui, travail ça, euh, assez souvent et c'est des choses qui, nous, euh, qui, qui sont assez exaltantes en fait puisqu'on on, on a une idée en tête et puis on on la développe, on essaye de l'affiner, on essaye, quand on fait un jeu, de la cadrer, parce qu'il faut que ça soit cadré dans, dans les jeux. Mais on a toujours une idée qui va en, en entraîner une autre, un, une fulgurance qui, qui va arriver, un, un coup de génie, allez. Euh, non, mais une petite inspiration qui passe comme ça, et qui est la bienvenue, qui, qui nous motive à, à continuer. Et c'est peut-être ce que tu disais tout à l'heure avec le, le jeu. Moi, je t'ai dit, voilà, j'ai embarqué dans, dans les univers, il y a peut-être cet moment-là aussi où le jeu est de la partie, où la vie tout simplement elle est de la partie et elle t'apporte ces, ces trucs, euh, voilà, qui, te, qui, qui rendent ton métier plaisant parce que, euh, voilà, il est, euh, il, il est magique un peu quelque part. Ce qui t'apporte, ces, ces choses-là qui sont inattendues et qui, euh, qui, qui améliorent euh, les choses ou qui rajoutent ce petit, petit quelque chose auquel tu n'avais pas pensé jusqu'à présent, qui, qui enrichissent. C'est très chouette ce que tu dis et c'est comme je sais que tu es un lecteur de Stephen King, tu as dû lire Écriture évidemment de, de King, dans lequel il, il parle de son travail d'écriture et il parle du hasard, tu sais. Et alors il dit donc tu, je, je, je le retrouve en toi dans ce que tu dis. Il dit, il, dit, il dit exactement ceci si je cite bien alors la version française et il dit la vie n'est pas un système logistique destiné à permettre l'écriture, c'est l'inverse c'est-à-dire qu'écrire fait partie de la vie, il faut d'abord vivre, et il explique dans l'écriture, tu sais que tant que son bureau d'écrivain était au centre de l'appartement et dominait tout le reste, il n'avait pas d'inspiration, et dès qu'il a accepté de laisser la vie s'engouffrer dans son activité d'écriture, il, il a retrouvé euh, l'énergie, et c'est ça finalement, les, les imprévus plus que le hasard, qui nous donne peut-être le petit sel supplémentaire de la, de la création. Ouais, tu, es, euh, tu, tu, tu es en accord avec, euh, avec Stephen King sur, euh, sur ce point. Heureusement je Bon, euh, Alex, tu nous as presque déjà répondu avec la, la panne de courant qui a été le, le hasard qui a permis euh, la ouais. naissance du jeu 14 ans plus tard, une longue gestation. Est-ce que tu, tu as d'autres exemples oui. du hasard Oui, vas-y. Euh, mais c'est vrai que le... moi, c'est plus sur le dessin et la peinture du coup. Là, je pars jamais avec une idée préconçue. Avec des... Je fais rarement des crayonnés de préparation. Euh, là, j'ai plus, euh, plus sur l'illustration et, et la peinture à partir vraiment... Euh... Alors, quand j'illustrais des, des livres pour la jeunesse, là, forcément, il y a le manuscrit qui est là. Donc, euh, ça donne une trame. Mais quand je dessine comme ça pour, euh, pour le plaisir, pour moi, ou, ou quand je peins, euh, je capte ce qui se passe, euh, je laisse presque ma main... Euh... En fait, j'avais dit ça, je crois, à Miss Fiction en, 2010, à, en 2018. Euh, parfois quand je suis devant ma feuille blanche j'ai l'impression qu'en fait mon, mon crayon c'est comme si c'était une espèce de gomme qui allait révéler ce qu'il y avait sous le blanc du papier et, ouais. et c'est super intéressant et souvent je suis aussi curieuse que, que, que quelqu'un qui regarde pourrait l'être euh, pour voir ce qui va sortir C'est très beau ce que vous dites, hein, parce qu'en fait, finalement, on ne contrôle rien, en réalité. Et les plus beaux textes ou les plus beaux, les plus belles peintures, les plus beaux jeux, les, les plus belles situations de jeu sont souvent celles qui ne sont pas du tout prévues et qu'on a laissées venir sans même s'en sans même rendre compte. Ça, ça ressemble un peu à, je sais pas si ce mot vous est familier, là, ce qu'on appelle la sérindipité. La sérindipité, c'est en science, enfin en science, entre, entre, entre guillemets, c'est pas forcément qu'en science, mais cette sérendipité c'est le fait de trouver les choses sans les avoir cherchées. Ou plutôt, en cessant de les chercher, on finit par les trouver. C'est Henri Poincaré qui, qui racontait ça dans un article. Il expliquait que lorsqu'il il butait sur un problème scientifique, en fait, la, le seul moyen d'y arriver, finalement, c'était de renoncer à trouver la solution. Ouais. Et par hasard d'advertance alors qu'il avait abandonné le combat, d'une certaine façon, et bien là, sur le marchepied d'un train, d'un wagon, en sortant dans la rue, pouf, l'illumination venaient et ont trouvait les choses les plus belles sans forcément les avoir cherchées. On a tous fait cette expérience dans notre vie, de nous retrouver dans un endroit merveilleux sans l'avoir cherché, de, de, de lire un passage de bouquin alors qu'on ne s'entendait pas du tout à trouver un passage particulièrement heureux ou subtil, ou d'avoir ce tableau qui naît sous votre, sous votre plume, sous votre pinceau, sans l'avoir voulu. Alors, on a une question de nos auditrices et de nos auditeurs. Alors, une question d'une redoutable efficacité psychanalytique. Pourquoi créez-vous des jeux <rire> Voilà la question. Pourquoi créez-vous des jeux d'après vous Alors, c'est redoutable, hein, je, je transmets la question, je n'en suis pas le responsable. Pourquoi créez-vous des jeux Alors Pourquoi ce besoin de créer Ouais, c'est dur ça comme question à répondre c'est en fait, terrible, hein, merci mes jeunes. Hein, merci beaucoup <rire> c'est pas non, qui est ça derrière semble, ça semble <rire> en fait c'est presque moi il n'y a presque pas de de raison euh, ouais, c'est comme ça en fait c'est venu comme ça, ça process, oui il y a peut-être une raison, c'est le processus euh, même si c'est par hasard finalement justement euh, c'est un processus logique en fait, dans ma construction personnelle en fait mmh. euh, c'est à dire que j'en suis arrivé là maintenant autant sur le moment ça a été une surprise autant là maintenant, euh, là en ce moment là justement dans le présent euh, c'est logique en fait, c'est évident euh, et c'est enfin voilà c'est le, le destin ouais non, enfin, je crois pas au destin ou tout ça enfin, pour, enfin moi je suis je suis, je suis, je suis il y a le hasard, entre guillemets, des rencontres. Les gens, euh, les gens vont, vont façonner, vont, vont... il y a des embranchements qu'on prend ou qu'on ne pas. Euh, mais on est maître de son destin. Enfin, moi, je, c je suis assez… Euh, enfin, je suis de cette école-là. On ne maîtrise pas tout, loin de, loin de là. Mais en tout cas, on, on peut être maître de soi-même, en tout cas, et de ce qu'on fait. Euh, et, et là, en fait, non, bah, c'est moi ouais, je pense qu'en fait inconsciemment euh, de toute manière c'était évident il fallait à un moment donné que je crée mon jeu de rôle en fait. ok ok ok donc il fallait le pourquoi c'était le alors en fait, ce que tu dis c'était tu étais une forme de déterminisme finalement tu étais déterminé ouais, à arriver ouais, à ce ça que... et puis enfin, c'est peut-être aussi pour ça que l'empire des cerisiers c'est il est très personnel comme je dois J'ai d'autres projets là qui sont le... qui le sont peut-être moins parce que du coup ouais. ça lance mais l'empire des cerisiers c'est vraiment quelque chose de personnel en fait. tu dirais tu dirais que, que c'est le jeu le jeu de ta vie le jeu chardière le le, le jeu qui qui est toi le plus le plus à l'heure actuelle, oui. Demain ouais. peut-être pas. <rire> mais à l'heure actuelle, ouais. ouais, ouais. ouais C'est là où je suis, en fait. En ouais. fait. Après, ouais, j'ai plein d'autres projets, plein, plein de choses. Hein. Ouais. Mais, mais j'y ai, ai mis du moi à l'intérieur. OK. Euh, L'Alex ou Paul, à, à vous. Pourquoi euh, alors, -vous et euh, Je vais peut-être commencer. Donc euh, j'ai pas mal étudié en fait des, des écrits théoriques sur les Sirius sur les Games. Puisque dans, dans le series game en fait on, on, on explique aux, aux créateurs, ceux, ceux qui ont commencé à le théoriser en fait c'est beaucoup euh, dans, dans, dans l'âme humaine, dans, dans la façon d'être de, de, des êtres humains, le, le jeu a sa place. Le jeu a sa place puisque bah, les enfants la première chose qu'ils font dans une cour de, de récréation d'où ça ils jouent et euh, bah, toute notre vie on va conserver en nous de, du jeu. Et en fait, euh, pourquoi on est là tous les quatre, je pense, euh, c'est parce que, qu'au euh, ben, travers de nos expériences, on s'est rendu compte qu'on était capable de créer du jeu. Et en fait, vu qu'on est des joueurs et qu'on est capable de créer des jeux, ben, on, on en crée. J'ai l'impression, enfin, pour moi en tout cas me concernant, que ne pas créer, c'est pour ça que je parlais de destin à Olivier, mais c'est peut-être plus de destin, c'est le, je sais pas, c'est la, la personnalité intrinsèque de la personne quoi, je pourrais pas ne pourrais pas ne pas créer du jeu. Euh, voilà, je, je suis joueur je suis capable de créer des jeux parce que j'en ai fait je commence à en avoir fait énormément et donc ne de plus en faire ça, ça serait juste pas possible ok L'Alex pourquoi tu crées des euh, jeux euh, en fait c'est parce que alors du coup ce ne sera pas que des jeux euh, en fait créer, la créativité c'est ma raison d'être c'est mon fameux ikigai ouais. pour ceux qui connaissent le terme japonais euh, enfin je dis ça alors qu'il y a Olivier <rire> Euh, mais oui, mais c'est vraiment... Moi, je ne connaissais pas, tu vois. <rire> <rire> euh, et c'est vrai que... C'est pour ça aussi que je suis créatrice sous tout, autant de formes. Euh, peinture, dessin, écriture, jeu. Euh, parce que j'ai besoin de créer. C'est viscéral pour moi. C'est vraiment ma raison d'être. Et le fait de pouvoir le faire sous plein de supports différents, je pense que suivant ce que j'ai envie de créer, je vais dans le support qui me semble le plus adapté pour que je puisse euh, m'amuser, prendre du plaisir pleinement épanouir ou pleinement euh, voilà développer ce que j'ai envie de créer à ce moment-là. Donc des fois ce sera un petit crobard sur une nappe euh, en papier dans un resto et puis des fois ça donnera une aventure comme Prosperia ou euh, ça donnera des publications d'ontologie. Enfin voilà suivant suivant ce qui suivant la les... créativité me porte Très juste, très, très juste, carrément même. Très beau. Donc, ça veut dire, entendez-nous bien, vous qui nous regardez et qui nous écoutez, la réponse à pourquoi créez-vous, c'est parce que. Parce que. Voilà. Parce qu'on ne pourrait pas créer. En fait. on parce qu'on ne, pas, créer, pas, on ne pas pourrait pas en fait. ne pas le faire, c'est ça. Voilà, fait, vous n'avez aucun mérite finalement. Non, vous êtes, êtes conforme à, à ce que, je ne sais pas, la vie, le destin, l'univers, <rire> les, les milliards d'atomes qui s'entrecroisent depuis la nuit des temps ont fait de vous, c'est-à-dire des créateurs. Et donc, vous n'avez aucun mérite, chers amis, vous créez parce que vous faites ce que vous êtes censé faire, pour amuser aussi toutes ces, <rire> tout, tous les gens autour de nous. Ok, alors, j'ai encore plein d'autres questions, évidemment, mais je vois qu'il nous reste encore 10 minutes, ça va, allez, on va en poser encore une, je relance le dé. Alors, question numéro... Alors, c'est bien, hein, je suis jamais retombé sur le même... Bah ouais, euh, ça, crée, ça fait tirage. Ah ouais, non, euh, non. Euh, eh, eh, oh, moi moi maître... et Olivier, qui jouons beaucoup aux figurines, je peux t'assurer que le 1, il tombe souvent. Hein. Eh, je suis maître de bon, jeu. Je ne sais pas pour que... Je suis, suis maître de euh, jeu. Je, je... <rire> Je sais comment toi, tirer voilà. les dés. Euh, Il voilà. faut <rire> oui, que ça fasse du bruit derrière l'écran, c'est tout. Après, le résultat, c'est très facultatif, c'est ça <rire> C'est vrai qu'on ne voit pas sur quoi ça tombe. Hein. Euh, voilà. Oui, ouais, mais… J'ai l'écran, hein. il est là, il est là. Hop, là, vous l'avez vu, vous ne l'avez pas vu. <rire> alors, question numéro 4. Alors, sur quelle case, sur quelle case, alors, c'est une question pour les platistes, hein, mais bon, sur quelle case aimeriez-vous tomber dans les années qui viennent Donnez-moi, si on est sur un jeu de plateau, imaginez, vous lancez le dé, vous allez tomber sur une case, vous savez, il y a des cases qui disent retour en arrière, il y a des cases qui disent retour à la case départ. Il y a des cases qui disent avancer deux, trois cases ou changer de ligne, etc. Alors imaginez une case et dites moi sur quelle case vous aimeriez tomber l'année prochaine ou dans deux ans, dans trois ans. Allez. Moi sur Je la même laisse. case là, à l'heure actuelle, là, la même case où on est, mais ouais. en live en fait. Voilà, avec, euh, avec les gens, <rire> vraiment. Ah oui <rire> Moi, franchement, là, c'est bon. la, la, maintenant, c'est celle sur celle-là que je veux tomber, quoi Rendez-vous l'année prochaine sur la même case, mais euh, bien sans, bien. Sans, le, sans le confinement voilà, et, et sans la distance. Ouais. Avec tout le de par exemple, du Festival des Jeux. Carrément. Ouais, ouais, ouais. On, on a eu euh, cette année un hein, titier hein, au Festival des Jeux. Ouais, ouais. C'est juste avant le confinement. Enfin, ah, on oui, c'était à euh, deux juste, semaines avant. C'était juste, hein. juste. Hein. Et c'était sympa. Hein, c'est cette... vrai, que, vrai ouais. que le fait de ne pas avoir ce, ce sentiment comme ça de, de, de foisonnement des personnes autour de soi, c'est un peu difficile. Je suis d'accord. Donc la même case, mais. Avec, les, avec le live <rire> ok euh, allez, l'Alex ou Paul sur quelle case aimeriez-vous tomber imaginons, qu'est-ce qu'on a comme case euh, alors je vais te répondre le premier truc qui m'arrivait spontanément, j'ai pensé Monopoly, recevez 20 000 euros allez <rire> ah, ah, ah, ah. Euh... Très, bon. <rire> très bon très bon très bah, bon voilà. n'empêche que ça compte ça... Voilà, c'est la première idée qui m'est passée par la tête, donc je vais rester là-dessus. Mais... Euh, mais elle est compliquée. Ça compte. Euh... Ah, elle est compliquée, hein, <rire> ouais, t'as vu? C'est une question un peu spéciale. Mais, euh, non mais, alors, 20 000 euros, c'est intéressant quand même, ce que tu dis. Parce que, non, non, mais c'est important, parce que je disais au tout début de, de Nice Fiction, là, dans, dans ma conférence, je parlais des, des enjeux économiques, de l'exploration spatiale dans l'imaginaire, etc. Mais c'est vrai que, alors, 20 000 euros, c'est bon, c'est vrai que ce serait super, on veut tous 20 000 euros, mais fondamentalement, est-ce qu'il n'y a pas ce côté aussi, malgré tout, dans votre parcours le côté matériel finalement, le côté euh, avoir les moyens de continuer à faire des jeux, avoir euh, euh, les moyens financiers, de peut-être, on rêve tous de ça, je pense, de vivre de sa passion du jeu, de vivre de sa création. Et est-ce qu'il y a parfois des, des moments où vous êtes un petit peu, vous dites bon, euh, voilà la, la rentabilité. C'est vrai que c'est un mot dégueulasse. Hein, c'est pas un mot qu'on aime prononcer lorsqu'on est passionné. Mais est-ce que cet aspect économique ne compte pas finalement Est-ce que, est-ce que, par exemple, toi, l'Alex dans, dans le travail sur feuille de velours et dans la, dans la promotion de tes jeux, ça compte quand même la réussite économique aussi, malheureusement, ou heureusement alors oui, ça compte évidemment, parce que comme tout le monde, il faut bien euh, payer ses factures, euh, manger. Euh, euh, mais je pense que c'est aussi pour ça que j'ai autant diversifié mon activité et que je n'ai pas tous mes œufs dans le même panier. Je dis souvent, en fait, c'est même plus avoir plusieurs cordes à son arc, c'est que là j'ai carrément une lyre ou <rire> euh, une harpe <rire> à force. Mais je pense que c'est aussi pour ça que je fonctionne en, en diversifiant autant. Euh, et que bah, dans mon parcours, il y a eu des moments où j'étais pleinement artiste et puis bah, des moments où euh, j'ai été employée en entreprise parce qu'il bah, fallait rééquilibrer la situation. Euh, c'est vrai oui. que c'est compliqué de pouvoir euh, vivre pleinement. Alors, eu la, et en plus, j'ai eu la chance de vivre euh, en tant qu'illustratrice, d'en vivre pendant plusieurs années, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais, euh, mais c'est un facteur qui est important. mais est pas, En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vécu comme un facteur freinant euh, parce que je continue à être un peu tête brûlée aller là où mes envies me portent. <rire> Donc, euh, et j'ai surtout une très bonne étoile au-dessus de ma tête et j'ai souvent eu beaucoup de chance. Et ça aide. Bon. <rire> Et ça aide, ouais. Et avant de demander à Paul, je repasse par par la case d'Olivier. Euh, Olivier, cet aspect alors économique de la création. Bah c'est euh... mon, mon métier à plein temps, en fait. Donc, euh, c'est un aspect euh, c'est un aspect très matérialiste. C'est pas celui que je préfère à gérer. Mais c'est incontournable et c'est obligatoire en fait. Donc euh, voilà, pour un tas de raisons. Hein. Après, moi, j'ai eu la chance d'être très bien entouré, d'avoir une femme, une épouse formidable qui m'a soutenu et qui m'a permis de passer un ensemble de caps avant d'en arriver là où je suis. Et sans elle, probablement, je serais pas, je serais pas là euh, en tant qu'illustrateur, cartographe, créateur, à pouvoir le faire en tout cas. Euh, mais en effet, c'est, bah, c'est. C'est essentiel quand c'est un métier, c'est un vrai métier. pas c'est pas juste une passion. Alors, euh, la passion, elle est essentielle parce que c'est le type de métier que s'il n'y a pas la passion, il vaut mieux faire autre chose. <rire> parce que clairement, euh, voilà quoi. Mais par contre, c'est un vrai métier avec toutes les contraintes aussi d'un métier. Et oui, tu sais, moi je, je, je mettrai le parallèle puisque tu es rôliste et on parle beaucoup de jeux de rôle et vous avez tous confessé à aimer le jeu de rôle. C'est, tu sais, dans ta feuille de personnage, tu as des compétences, ouais. tu as des attributs, tu as un profil, tu as une classe de personnage. Je fais du donjon et dragon hein, classique. Et puis en bas, tu as une petite case en bas à gauche qui s'appelle équipement. Équipement, ouais. Et, et, et, et ben, l'air de rien, l'équipement ça compte quoi. Parce que oui. si tu n'as pas l'équipement, ben, à un moment donné dans l'aventure, Sûr, tu, tu, tu te retrouves un peu embêté sans, sans équipement, pas de corde pour descendre une falaise, pas de, pas de chandelle pour allumer une lumière dans la nuit, etc. Et tout ça, bah, il, faut des, il faut des sous aussi, donc ça, ça compte aussi. Il ne faut, faut pas le prendre de haut, effectivement. Et donc, le, le... c'est même, même important parce que c'est ce qui fait qu'au un... final, là, on va parler d'un truc très terre à terre, mais ouais. le produit fini, s'il a une qualité professionnelle, c'est parce qu'il y a des professionnels qui travaillent dessus. Bien sûr, bien sûr. Euh, il y a des il y a des produits bénévoles qui sont merveilleux mais finalement au bout d'un moment il faut mettre un minimum de moyens et je pense que donc, ça fait partie aussi de, de, comment dire, de, de la réussite d'un projet aussi bien sûr, et puis la nouvelle méthode de financement qu'on qu qu voit maintenant se mettre en place, les kickstarters ou les Ulules, les compagnes Ulules, et, et euh, l'Alex euh, c'est de quoi il s'agit, Olivier aussi, et, et même moi dans mon parcours, on se rend compte à quel point il faut fédérer euh, des, des moyens, et il faut la confiance pour pouvoir arriver à des résultats euh, à la hauteur de nos rêves et de, de, de nos passions. Un vrai produit fini, professionnel et de, de qualité. Absolument. obligatoire. Absolument. Il faut, le prendre en compte aussi. pour moi, c'est l'équivalent du plateau de jeu. C'est-à-dire, euh, si on est platiste, hein, on ne peut pas jouer s'il n'y a pas le, il y a pas le plateau pour nous, pour nous supporter, pour nous, pour nous soutenir. Paul, tu t'as pas répondu. Alors, si tu tombais sur une case dans le futur, mm -hmm. euh, quelle serait la case sur laquelle tu voudrais tomber? Alors, le prenez pas mal. Hein. Euh, J'aurais dit passer mon tour. Juste pour prendre un peu de vacances, me reposer, ou quelque chose comme ça. Je fais un travail assez fatigant en ce moment. et J'ai plein d'autres projets que je voudrais développer à côté. Donc, passer mon tour euh, quelques semaines à moi, euh, ça serait cool. Mais les, les, les 20 000 euros euh, seraient bien utiles aussi. Euh, les 20 000 euh, euros, bon. En tout cas… C'est pour pas dire la même case. Quoi. Alors, vous avez quand même tant… Je vous avais quand même tendu cette perche aussi parce qu'il y a une autre case qui évidemment m'amène à vous poser la dernière question dans le temps qui nous a imparti. est imparti, c'est la case retour à la case départ. Alors cette case retour à la case départ en général, elle n'est elle est pas, pas très sympathique, surtout si on joue au jeu de loi par exemple parce qu'il faut tout recommencer. Mais vous savez qu'ici, on est ouais. dans le festival de fiction 2.0 reboot. Alors le rebootage, c'est revenir au départ. Est-ce que revenir au départ, c'est quelque chose... Qui peut être positif ou qui est forcément négatif. Est-ce que, est que vous seriez prêt, chacun de vous, à, à un moment donné, à, à tout remettre en cause et à revenir euh, au point de départ Pour faire quoi Tu te remets en cause, enfin, c'est revenir à un point de départ, parce qu'au point de à départ, c'est pas Un embranchement, tout à fait. En fait, finalement, euh, et se remettre en cause, euh, mmh. je pense qu'en tant que créatif, euh, l'Alex, euh, Paul seront d'accord avec moi, c'est continuel en permanence mmh. et. On, on, on remet en cause notre travail, euh, c'est nécessaire en fait, euh, pour avancer en fait, tout mmh. simplement. Donc euh, chaque projet, euh, c'est un reboot en fait, mmh. un reboot de soi, enfin un reboot euh, entre guillemets, hein, c'est-à-dire un reboot avec tout ce qu'on a accumulé euh, d'avant en fait. Hein. Euh, alors après, je ne parle pas de l'échec, ben, l'échec ça fait progresser aussi. Hein. Il peut y avoir des échecs très durs et finalement on abandonne, mais ça c'est autre chose. Ben, un reboot, c'est on n'a pas abandonné. On, on, euh, c'est, voilà, donc là, non, non, je pense c'est à chaque nouveau projet, c'est une sorte de reboot en fait. Mmh, tout à fait, ouais. vous êtes mmh. d'accord Paul et, et Alex euh, bah, Pour moi c'est une question compliquée parce qu'en fait je ne sais pas la... tu, tu veux parler d'abord Vas-y, vas-y euh, bon. vas euh, Pour moi je trouve que c'est une question compliquée parce que euh, j'ai plutôt tendance à être satisfait de... Euh, de ce que je fais, avoir toujours des euh, plein de projets que, que j'aimerais développer et tout ça. Et donc, euh, à part éventuellement une, une avance rapide euh, pour, euh, pour pouvoir passer au projet suivant. Mais, mais même, euh, c'est plaisant voilà, d'être dans, dans, dans les projets dans lesquels je suis. Donc, euh, ça ne m'évoque pas grand-chose. Quand, quand le sujet est tombé, ça ne m'a pas du tout évoqué d'écrire dessus. C'est pour ça que j'ai rien fait sur, sur, sur le, le projet-là. Mmh. Mais, euh, c'est quelque chose qui me parle euh, pas trop, en fait. Euh, je suis assez content euh, du, du parcours que, que j'ai, de là où j'en suis aujourd'hui, des, des projets sur lesquels je suis en train de, de travailler actuellement. Et donc, euh, j'ai pas forcément ni, ni de regrets, ni, ni d'attentes de plus, à part, euh, voilà, un, un mois, ça, ça serait largement suffisant. <rire> <rire> ok. Donc, pour, pour reprendre un, un peu d'efforts et continuer euh, poursuivre dans la lancée. Ok. L'Alex, tu as déjà quasiment répondu, mais euh, tu veux ajouter quelque chose Oui, oui, oui. Euh, en fait, moi, j'adore démarrer des projets, j'adore démarrer des choses, hein, ce qui fait que euh, du coup, recommencer à zéro, ce n'est pas un problème pour moi. En plus, je suis apprenée euh, au niveau professionnel à expliquer aux gens que pour moi, l'échec n'existe pas, c'est juste une expérience et elle permet de rebâtir mieux, différemment, avec un, un bagage qui nous a enrichi. Euh, donc, les deux combinés fait que, euh, du coup, euh, pour moi, c'est En fait, j'y avais un peu pensé à Retour à la case départ et chercher le nom de la case de Monopoly où c'est le démarrage, en fait. Je le, ne le, le, sais plus, c'est… Bah, ça doit voilà, être des départ. Des départ. Départ. Début départ. d'un jeu. Oui, c'est ça, départ. Euh, moi, j'aime bien les départs. J'aime bien ça. Ça me stimule, ça me motive, ça me donne envie. Donc… Euh... Et même si c'est pour refaire, la, refaire quelque chose de semblable, enfin repartir à zéro un même projet, euh, quand euh, je vois toutes les versions qu'il y a eu des différents projets, que ce soit en écriture ou en jeu, ce euh, <rire> n'est pas un souci, heureusement. <rire> ok, alors euh, on va maintenant vous poser une dernière question et je me tourne vers l'organisation. On a encore du temps C'est bon, on a encore du temps, vous n'êtes pas épuisé euh, les questions ne sont pas euh, ne sont pas non plus innombrables, donc je vais en poser une moi. Quels sont Tout simplement, c'est la question un peu rituelle. Hein, c'est évidemment le, le rituel. J'abandonne le, le dé mais enfin, je, je suis quand même content de l'avoir eu. Quels sont vos projets maintenant Qu'est-ce qui qu'est-ce qui va arriver euh, dans votre activité artistique et et, et, et, et, créa et de créativité Qu'est-ce qui qu'est-ce qui arrive après après l'Empire des Cerisiers, qu'est-ce qui arrive après Prosperia et Nicolas Flamel Qu'est-ce qui arrive après Sandrine et, et, et, les, et les jeux que tu as développés Alors, qu'est-ce qui, qu qui vient Qu'est-ce qui est prévu Allons-y. Qui, qui se lance Allez, Qui Alex se lance. Allez l'Alex. Allez l'Alex. Alors, Nicolas Flamel et Prosperia, c'est acté. <rire> Prosperia, euh, Alors, on a joué. Qu'est-ce qu qui vient après L'école de Nicolas Flamel euh, sort en octobre. Euh, donc, euh, donc mon fameux jeu euh, un, dé, inventé il y a 14 ans et développé depuis, sort en octobre donc quelque part c'est un peu déjà demain euh, mais je suis surtout en train d'en développer un nouveau euh, SF cette fois puisque la science-fiction reste quand même mon, mon terrain de jeu favori euh, donc, euh, donc en jeu, voilà, il y en a un qui est en cours le proto est en train d'être testé et le même éditeur que Nicolas Flamel est intéressé, Donc euh, ce qui ne gâche rien euh, en écriture euh, je m'arrêterai jamais d'écrire des nouvelles. <rire> donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que euh, je n'ai pas forcément de projet à long terme à part le jeu en cours. Euh, c'est plus l'opportunité qui fait euh, bah, le match d'écriture hier matin euh, qui m'a donné envie d'écrire. Euh, voilà, euh, Une idée de tableau comme ça qui germe dans la tête. Euh, je, je fonctionne beaucoup avec les appels à texte parce que souvent c'est ça qui me, qui me donne l'impulsion. Euh, donc en, en fait, c'est je, quand j'ai je, quand une muse qui passe... Euh, parce que j'aime beaucoup l'image, il y a un bouquin que je, je trouve génial qui s'appelle « Comme par magie euh, » d'Elisabeth Gibert et elle dit en fait on n'a pas une muse, on a plein de muses elle vient nous, nous, toquer, euh, nous toquer sur l'épaule et, et à ce moment-là on peut s'en saisir et faire des choses grâce à elle, mais si on met trop de temps elle s'en va et elle va aller voir un autre créateur et puis bah, moi c'est un peu ça, je fonctionne en, au fur et à mesure des muses que je croise mmh. Mmh. Tu, tu les saisis au vol hein. Et tu ne les laisses pas s'échapper hors de la pièce ou hors, voilà, hors de tes projets. D'accord. Okay. Très, très bien. Alors, Paul, quel Alors, est le... Donc, euh, moi, tu parlais de Sandrine. Donc, oui. euh, comme je te disais tout à l'heure, il va être réédité puisqu'il a plus un comité de lecture et, un, et un, une maison d'édition, M+, édition sur Paris. Donc, il va ressortir au mois d'août. Mm -hmm. Donc, ça, c'est euh, bah, toujours sympa d'avoir un texte qui est retenu et qui euh, qui a plu. Après, euh, j'ai mon copain euh, Raphaël Cruza qui a monté sa maison d'édition sur, euh, sur Nice, Il a déjà sorti euh, six ouvrages, donc c'est Ognius Édition, donc, qui se développe euh, petit à petit. Et donc, je vais laisser deux textes qui lui ont plu, et donc euh, j'attends de voir euh, ce que ça va donner. J'espère qu'on qu les verra euh, peut-être l'année prochaine, on verra. Il n'y a pas de date pour l'instant, ça lui a plu, donc c'est déjà bien. Et après, bah, je travaille sur, sur d'autres projets euh, de mon côté puisque je continue à proposer des, des ouvrages qui étaient chez un, un, un éditeur numérique qui a été obligé de fermer. Euh, euh. Et euh, je travaille tout aussi sur un jeu en parallèle. Euh, ça, c'est mon frère qui m'avait dit, écoute, j'ai adoré ton roman. Il faudrait qu'on essaye de trouver des, des gens qui veulent qu'il transforme en jeu et qu'il fasse ça et donc il faut qu'on monte un, un projet voilà, une adaptation en jeu donc euh, je continue vraiment à faire euh, roman et jeu très très euh, très très liés euh, mais mélangés dans les mêmes médias c'est vraiment euh, j'ai l'impression que c'est mon destin ok ok on a beaucoup parlé de destin ce soir hein, c'est moi c'est moi qui était fois. censé être léger et, et, et, et drôle et jouer simplement alors Olivier Olivier, qu'est-ce qui euh... vient après l'île des cerisiers enfin, L'île, pardon, l'absus, après l'empire des Il <servietiers. rire> euh, y, a, y a plein de choses en fait. Alors, en créa, euh, alors déjà, ben, y a mon, que ce soit en illustration ou en cartographie, il mm -hmm. euh, y a pas mal de projets, euh, toujours avec Arcan Asylum Publishing, donc sur différentes gammes. Euh, là, je travaille sur Gods, notamment, euh, qui est un jeu de Bastien Le Coupe des Armes et Julien Blondel. Uh -huh. euh, je travaille euh, sur d'autres. Il euh, y a d'autres choses que je, soit j'ai bouclées qui devraient sortir euh, ou euh, ou que je, sur lesquelles je vais travailler que je peux pas forcément parler, malheureusement. Euh, sinon, euh, normalement, bah, c'est pas normalement. C'est je remets le couvert avec Maxime Chatham. donc ah. euh, voilà pour euh, un de ses grand, prochains romans. Grand les les c'est des couvertures de euh, romans Pour euh, la carte, une carte, euh, carte j'en parle pas plus. D'accord, euh, une carte. <rire> la une carte, carte euh, du cadre du, du roman, dans lequel okay. va se dérouler le, le roman, l'intrigue. Voilà, donc en littérature, ouais, je fais faire des petites incursions. Il y a aussi avec un autre auteur, euh, euh, je lui laisse, comme disait, la primeur de l'annonce éventuellement. Je vais pas lui griller la, la politesse. Donc voilà. Euh, sinon, après, en jeu de rôle, il euh, bah, y a plein. Pour, euh, je travaille toujours avec Chaosium et sur quest et Call of Toulouse. Mm -hmm. euh, donc là, il y, y a des sorties qui sont… Euh, alors je ne sais pas forcément sur quel. Euh, voilà, moi je travaille, j'ai des commandes qui arrivent, je ne sais pas forcément c'est quel supplément des fois qui va, euh, qui va sortir, etc. Où va être mon travail. Mais là, apparemment, je crois que c'est Johnstone. Euh, et euh, le prochain, c'est euh, une campagne de Linardi. Alors c'est Children of Fear, ça se passe en Asie pour Call of Toulouse. Donc voilà, notamment sur le plateau du Tibet, etc. Enfin voilà. Euh, et sinon, après, j'ai des projets pro, donc je de perso, je veux dire, donc euh, je continue à développer l'Empire des cerisiers. Ouais. Je trippe dans mon coin euh, et on joue aussi un petit peu à une version euh, space up, euh, space fantasy euh, euh, de, de l'Empire des cerisiers aussi. Ah oui, donc euh, là, c'est un délire perso en fait qui est parti comme ça. Ça fait un moment ah. que j'avais envie de faire du euh, euh, du euh, d'envoyer euh, des pagodes et des samouraïs et dans l'espace. <rire> ouais, J'ai vu passer voilà, de des illustrations qui étaient très belles de, de, de vaisseaux volants. Ouais. Voilà donc du coup en fait euh, c'est plus un trip euh, perso qui probablement euh, aura une finalité que ce soit un petit spin-off, un petit supplément, en tout cas j'en ferai quelque chose. Sinon je travaille sur des modules aussi euh, de, qui mixent cartographie euh, et cadre écrit euh, avec un petit peu de technique euh, Probablement sur le SRD de Donjons et Dragons, en fait, cinquième édition, qui sera pour fournir, en fait, du matos un peu générique au MJ. Je sais pas, pour ceux qui me suivent, ils ont peut-être vu passer l'île du crâne sur, sur mon Facebook, Twitter, ou, euh, ou un port. Enfin, ça, voilà, ça sera des, il y aura de la cartographie, <rire> des plans, euh, euh, fournir du matos. Et sinon, j'ai un petit délire qui m'est passé dans la tête pendant le confinement. Euh, J'ai appelé mon cousin, euh, qui est en fait, qui serait euh, peut-être un peu dans la même idée de l'Empire des Cerisiers, c'est-à-dire à partir d'une matière euh, folklore, culture, mais cette fois-ci euh, locale, c'est-à-dire de, de mon pays mentonné, euh, de faire un. un L'Empire de des citrons. C'est ça, <rire> et euh, de, faire, euh, de prendre un cadre de jeu, de le fantaisier en fait entre guillemets, donc d'en faire un univers euh, fictif, mais basé sur le cadre géographique, euh, culturel, folklorique, euh, des mythes et légendes locales en fait. Euh, okay. euh, les petits villages et tout, du pays mentonné, et on va peut-être pousser, peut-être jusqu'à Nice, on verra. <rire> voilà, oui. ça serait vraiment, c'est un petit, ça, euh, ça c'est vraiment un petit délire. Euh, ça c'est chouette aussi. Très très perso, euh, familial même, j'ai envie de dire, euh, oui. où euh, on se remémorera parce que ça sera aussi l'occasion de, de me remémorer justement mes fameux jeux où on se perdait dans la forêt et on jouait, euh, euh, et un retour aux sources en fait, nos souvenirs oui. d'enfance, nos loisirs d'enfance. Ouais. voilà c'est ça, donc euh, voilà ça c'est les projets il y en a, il y a plein d'autres euh, projets euh, en tout genre <rire> voilà. il, y avait, il, y avait, il y a beaucoup de choses dont on aurait pu parler malheureusement on n'a pas, pas eu le temps de, de tout dire mais de, de retrouver comme ça cette magie, de, ce plaisir de jeu de, de l'enfance dans les lieux dans ouais, lesquels on a ouais. grandi aussi, hein, de, de retrouver bah, ça, ça. c'est un peu de remettre euh, c'est un peu un mon, mon, mon air de jeu, ma zone de jeu de mon enfance, en fait, en faire un cadre de jeu. Mmh. Voilà. Et de revivre des aventures, euh, pas forcément mmh. de, euh, jouer des enfants, mais revivre ces aventures dans cet univers euh, de mon enfance, en fait. Mmh. Absolument. Ouais, ouais. Et l'Alex aussi, et Paul, euh, toujours un dernier petit mot sur, euh, sur cette redécouverte incessante de, de l'enfance, peut-être à travers, euh, à travers le, la création mmh. Je non. Non. non, je dis ça parce que ça, ça me, ça m'évoque beaucoup de choses à, à moi aussi, mais je suis pas mm -hmm. là du tout pour, pour parler. De moi. Allez, <rire> tu vas aller publier. On va s'arrêter. Euh, Alors derrière <rire> moi, ce que vous ne voyez pas. que tu travailles sur fait, quoi, toi Alors tu travailles sur quoi, Hugo Non, non, non, non, non. Regardez, regardez derrière moi, vous avez des gens qui travaillent et qui s'amusent en fait, parce que ils ne travaillent pas, ils <rire> s'amusent. Hein, et donc, ils sont là, à distinction, vous les voyez. Et comme c'est euh, l'une des, euh, voilà, des dernières tables rondes, on vous les montre. Ouais. Voilà. Ouais. Ils ont ouais. un beau boulot. Hein, merci euh... à voilà. Bravo. Bravo. Et merci. Allez, les amis, on va rendre l'antenne. Il y avait une dernière question quand même qui était posée par euh, Méjane hein, sur le, le, doc, le Google Doc partagé. Et donc, je vous la pose. Quand est-ce qu'on va boire un coup et eh ben maintenant voilà. <rire> bah, sauf qu'on n'a pas le droit donc on va le boire en virtuel ouais, on a gardé j'espère incessamment sous peu dès que les conditions seront optimales qu'on se fera tous un petit, un petit quelque chose bien sympa pour, euh, euh, pour, euh, pour prendre ouais. du plaisir ensemble en tout cas, euh, en tout cas merci Ça Ça me merci à tous les trois et puis rendez-vous sur la case fiction l'année prochaine sans distanciation Carrément. Ouais, ouais, avec là, plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. On est toujours bien aujourd'hui. Merci. Ciao. Au Salut. Merci Bye. beaucoup. Bisous. Belle soirée. Bisous. Ciao, vous aussi. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr